Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo est la seconde consacrée à l'étude, l'analyse de l'expression « lapsite exilis » avec laquelle Wolfram Von Eschenbach nommait le Graal dans son texte, dans son roman « Parzival ». Dans la première vidéo, nous nous sommes consacrés à, au premier mot « l'apsite, dont nous avons vu qu'on pouvait le décomposer en deux « laps it ce qui signifie « le reniement vient d'eux ». Je vous y renvoie donc de manière à avoir à des analyses plus détaillées sur les quatre éléments liés aux Templiers, bien entendu, qui permettent de justifier l'hypothèse qu'ils étaient non seulement proches de leur culture chrétienne, du christianisme, mais également très influencés par le judaïsme, par la Kabbale, ce qui faisait de évidemment à l'époque des candidats potentiels à l'hérésie, et ce qui peut expliquer, bien entendu, le fameux reniement qui viendrait d'eux. Dans cette vidéo-ci, nous allons nous consacrer au second mot de l'expression, exilis, et en conclusion de la précédente vidéo, je vous indiquais qu'on pouvait faire référence à travers ce mot à un texte moyenâgeux qui s'appelait « La chanson des chétifs ». En effet, en latin, « exilis » signifie « chétif ». Or, dans cette chanson des chétifs, il y a l'histoire d'un personnage qui est complètement lié et aux Templiers et à l'œuvre de géographie sacrée que les Templiers ont dessinée sur la France, puisqu'il s'en trouve très exactement au centre. Vous me suivez C'est parti Il nous faut donc prêter une attention importante à cette chanson des chétifs. Elle nous raconte les aventures de six personnages dont l'un d'entre eux m'est particulièrement cher. Il s'agit de Eudes Harpin, ou Harpin de Bourges. Eud Harpin était au départ seigneur de Dain. Dain, qui est une petite ville à une trentaine de kilomètres au sud-est de Bourges, mais ce seigneur de Dain va épouser Mao de Sully, Mao de Sully qui, par héritage, est vicomtesse de Bourges. Donc, par mariage, Eudarpin devient vicomte de Bourges. Malheureusement pour lui, il devient veuf, au moment donc de la première croisade. Et il va faire le choix... Vendre le vicomté de Bourges au roi de France qui est à l'époque Philippe Ier. Il perd donc ses terres et son titre euh, et s'en va aux croisades, s'en va en Terre Sainte, probablement en ayant envie, avec l'argent de la vente, euh, de s'acheter des, des nouveaux territoires euh, en Terre Sainte. Malheureusement, il va être fait prisonnier. On a la certitude, c'était la bataille de Ramla en 1102. Or, la chanson des chétifs situe sa captivité plutôt avant la prise de Jérusalem. Donc là, il y a un anachronisme dont je n'ai pas la, la, la solution. Peut-être Eudarpa aurait-il été une première fois fait prisonnier et libéré, et ensuite une seconde fois à la bataille de Ramla. Ça, je, je n'ai pas les éléments. En tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que cette chanson des chétifs raconte ses aventures en long, en large et en travers, puisque 900 vers euh, y sont consacrés, ce qui n'est quand même pas rien, vous en conviendrez. Je vous donnerai quelques éléments de l'histoire de Eudarpin à travers la chanson des chétifs, mais euh, tout d'abord, pourquoi euh, est-ce que euh, j'envisage un lien avec les Templiers et avec leur œuvre de géographie sacrée sur la France. Eh bien, il faut savoir que l'étoile à six branches dessinée sur la France a pour centre une propriété qui est justement juste à côté de Dain le Roi. Donc, la ville dont Eudarpin était le seigneur, hein, était le seigneur de Dain, est très exactement. Au centre de l'étoile, à six branches dessinée sur la France par les Templiers. Donc là, c'est quand même un indice sérieux euh, qu'ils ont voulu l'inclure dans leur œuvre. Est-ce que c'était pour lui rendre hommage Est-ce que cette œuvre a été réalisée euh, bien après la mort de Darpin, hein, une cinquantaine d'années après sa mort Est-ce que c'est une coïncidence Je ne saurais le dire. Mais en tout cas, le fait est que euh, le, le, le, la seigneurie de Dain se trouve exactement au centre du symbole de l'étoile à six sur la France. Deuxième raison pour laquelle il y a un lien avec les Templiers, c'est que euh, l'épouse de Darpin, dont je vous ai parlé, donc Mao de Sully, était dame de compagnie à la cour de Blois. Or, à la cour de Blois, donc Étienne II de Blois, qui lui-même est, est époux de euh, la fille de Guillaume le Conquérant, donc la fille du roi d'Angleterre, hein, euh, donc, il a un demi-frère qui est beaucoup plus jeune que lui et qui s'appelle, qui se prénomme Hugues. Et donc, ce Hugues enfant, à la cour de Blois, va jouer avec les dames de compagnie de sa mère et leurs époux, bien entendu. Donc, il est absolument certain que Eudarpin a été très proche de ce jeune Hugues. Et que va devenir ce jeune Hugues il va devenir Hugues de Champagne, et Hugues de Champagne est celui qui va contribuer au développement des cisterciens, et qui en 1125 va quitter son comté de Champagne, abandonner son titre pour devenir templier. Pour différentes raisons je pense que euh, il est l'instigateur il est à la source même de la création de l'ordre du temple euh, il est peut-être même euh, le personnage d'Hugues de Pain ou Hugues de païen euh, sous le pseudonyme duquel il aurait pu se cacher mais ceci est un autre sujet qui fera sans doute l'objet d'une autre vidéo alors je conçois que que la vie des différents personnages que j'évoque euh, s'entrecroise et qu'il pourrait être un peu difficile de, de, de suivre les différentes influences mais bon je vais tenter de faire au mieux donc simplement euh, retenez ici que euh, Eudarpin a été très proche de Hugues de Champagne quand ce dernier était enfant et nous allons voir après pourquoi euh, ceci a pu considérablement influencer euh, l'ordre du temple et la suite de ses aventures. Donc, revenons à Eudarpin. Eudarpin, donc, dans la chanson des chétifs, euh, on sait qu'il est prisonnier. On retrouve également cette information dans une autre chronique qui, elle, est beaucoup plus historique. l'histoire de Normandie par un moine qui s'appelait Orderic Vital, et Orderic Vital euh, donc, confirme bien que Darpin a été en captivité. Il nous dit qu'il s'agissait de l'émir de Babylone. Là, il y a une erreur, puisque c'était plus probablement soit Damas, soit Alep. Mais bon, la référence à Babylone n'est pas anodine. Euh, et euh, il nous dit qu'au moment de sa libération, il a appris des choses extraordinaires. Nous avons également euh, la même euh, information chez Grindor de Douai, puisque Grindor de Douai nous dit que euh, Eudarpa a appris des choses extraordinaires et il ajoute ⁇ Inconnu des chrétiens ⁇ Orderic Vital ne nous donne pas cette précision parce qu'il s'agit d'un moine bénédictin. Ce moine bénédictin a rencontré Eudarpin, puisqu'il écrit à la même époque, et que Eudarpin s'était fait moine bénédictin, lui aussi, à son retour de captivité. Et euh, pourquoi il omet la mention chose choses inconnues des chrétiens, c'est que, très probablement, si elles sont inconnues des chrétiens, c'est qu'elles ont à voir avec la religion. Et ici, hein, vous me voyez venir avec l'idée de reniement, bien entendu. Donc, euh, hors d'Éric Vital, est un moine, grain d'or de Douai est un trouvert, est un laïc, il se permet d'ajouter la mention « chose extraordinaire inconnues des chrétiens », ce qui nous laisse penser, bien évidemment, qu'il s'agit de choses ayant trait à la religion. Donc, Eudarpin, muni de ces choses extraordinaires, d'informations qui tiennent évidemment probablement à la conception musulmane du Christ, je rappelle que les musulmans laissent place au personnage de Jésus, hein, qu'ils appellent Issa, mais ne le considèrent absolument pas comme ni le fils de Dieu, ni le Messie qui était attendu. Jésus, Issa, pour les musulmans, est un prophète, tout simplement. Mais il est respecté hein, dans le Coran et par les musulmans, de même que Marie l'est également. Chose que les chrétiens devraient savoir. Bien. Donc, Eudarpin très probablement, est interrogé par ce qu'il apprend au sujet de la religion musulmane. Sans doute a-t-il quelques informations à propos des textes, à propos de la spiritualité musulmane. Sans doute rencontre-t-il des personnes qui vont l'amener à s'interroger sur la validité de certains dogmes chrétiens. Il revient en Europe... Au passage, il va voir l'empereur latin de Constantinople, il va voir le pape, probablement pour lui faire part de ce qu'il a appris, et le pape lui conseille de devenir moine. En effet, il a vendu son vicomté de bourgeois, il n'a donc plus de terre en Europe, il a perdu son argent quand il a été fait prisonnier, et donc le pape lui conseille de devenir moine. Eudarpin devient moine à Cluny qui était la plus grande abbaye de l'époque, avec une multitude d'abbayes-filles. Donc, les bénédictins s'étaient développés sur l'ensemble du territoire européen et formaient une communauté extrêmement puissante. Les cisterciens, les prémontrés et les templiers n'existaient pas encore, au moment du retour de Darpin, que l'on peut situer probablement vers 1104, 1104, 1105, en ces eaux-là. Il se trouve que la première visite de Hugues de Champagne avec les deux créateurs, les futurs créateurs des Templiers, euh, est également en 104. <rire> Donc là, on a une conjonction de dates qui nous donne des indices. On peut imaginer que euh, Eudarpin, au retour de captivité, a également informé Hugues de Champagne de ces choses extraordinaires inconnues des chrétiens euh, qu'il a apprises. Ensuite, Eudarpin ne va pas rester petit moine à Cluny. Vu son itinéraire antérieur, euh, vu son importance euh, au sein des, de la noblesse française, euh, l'abbé de Cluny va lui confier la responsabilité d'un prieuré euh, qui est le prieuré de la charité sur Loire. Et ce prieuré va avoir statut de fille aînée de Cluny, ce qui est assez rare pour un prieuré. Un prieuré est censé être inférieur à une abbaye. Donc les abbayes étaient les filles d'eux. Et là, donc, ce prieuré va avoir droit au statut de fille aînée de Cluny. Et bien plus que ça, Eudarpa va avoir la possibilité de créer une église qui va être la seconde plus grande église d'Europe à l'époque, après, évidemment, l'abbatiale de Cluny. Ce qui est très étonnant dans cette église de la Charité-sur-Loire, c'est que euh, aujourd'hui, donc les trois quarts sont tombés, mais il en reste euh, un quart, et, et il reste 350 chapiteaux, chapiteaux, donc le sommet des colonnes hein, de, de, de, de cette église. Et sur ces 350 chapiteaux, ce qui est très étonnant, c'est qu'aucun ne représente euh, une scène du Nouveau Testament, ce qui ne s'est jamais vu en Europe. Donc là, il s'agit quand même de la seconde plus grande Église d'Europe. Aucune scène du Nouveau Testament dans les chapiteaux. De même, il n'y a que deux scènes de l'Ancien Testament sur ces 350 chapiteaux, et ces deux scènes sont celles de Daniel dans la fosse aux lions et de Samson combattant les lions. Nous avons également un autre personnage entouré de deux lions, donc les bras en croix avec deux lions de chaque côté, qui est, non pas Jésus, hein, les bras en croix, mais Gilgamesh. Le point commun entre Gilgamesh, les deux lions, Samson et les lions, Daniel et les lions, est Babylone. Gilgamesh est une légende babylonienne, Daniel dans la fosse aux lions et Samson avec les lions sont des scènes qui se passent à Babylone. Donc Eudarpin nous renvoie, dans l'Ancien Testament et dans les légendes babyloniennes, à Babylone. De plus, le chroniqueur qui raconte ses aventures nous dit qu'il était captif de l'émir de Babylone, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a là une erreur volontaire qui, elle aussi, nous amène à Babylone. Donc là, on a, de façon très étonnante, une église dans laquelle celui qui suit les travaux, donc Eudarpin, ne va faire aucune référence au Nouveau Testament et ne va faire des références à l'Ancien Testament que euh, en lien avec Babylone. Vous m'excuserez, mais s'il n'y a pas une forme de reniement derrière ces choix, on peut quand même largement s'interroger. Il se trouve qu'en 1107, cette église a été consacrée, après les travaux, et que sont venus assister à son inauguration, à sa consécration, le pape en personne est sujet sujet qui était donc le conseiller de Louis VI et qui va être plus tard euh, régent de France pendant deux ans. Donc, euh, sujet est un des personnages les plus importants du royaume de France, conseiller personnel du roi Louis VI, puis plus tard donc de Louis VII et régent de France, donc euh, roi par intérim. Donc, c'est pas n'importe qui. Comment se fait-il que euh, ces individus viennent assister à la consécration d'une église, certes deuxième plus grande église de France, d'Europe, de, que dis-je, euh, mais qui est malgré tout euh, une petite église de province, pourrait-on dire. Hein euh, je pense qu'il y a là euh, un deal, il y a des choses euh, que eux d'Arpin connaissaient et pour lesquelles très probablement le pape sujet et le roi lui ont conseillé de se montrer très discret. En effet, ces choses inconnues des chrétiens pouvaient peut-être remettre en cause les dogmes de l'église de Rome et, par voie de conséquence, la notion de pouvoir divin attribué au roi. Donc l'ensemble du système religieux et politique s'écroulait si Eudarpa révélait ses croyances. Sauf qu'il en a très probablement parlé à Hugues de Champagne, Rappelez-vous, puisqu'il a, a joué avec lui, peut-être l'a-t-il fait sauter sur ses genoux à la cour de Blois, quand il l'a connu enfant, hein, une quinzaine d'années plus tôt. Mais et donc, de Champagne s'est emparé de ces informations, et lui aussi a poursuivi la piste en question. Et il l'a poursuivi d'autant plus que dans les mêmes années, il avait eu également la puce à l'oreille par l'intermédiaire d'un autre personnage. Et Cet autre personnage euh, auquel je vais maintenant faire référence euh, est un personnage on ne peut plus lier au judaïsme puisqu'il s'agit de Rachid de Troyes. Rachid de Troyes qui était un rabbin résident à Troyes, en Champagne dans la ville duc de Champagne, évidemment, et qui était un des plus grands érudits juifs de cette époque-là. Et donc l'ensemble des, des, des étudiants juifs qui s'intéressaient à l'œuvre de Rachid III venaient régulièrement dans cette ville de Troyes pour écouter ses cours et avoir les enseignements de Rachid. Encore aujourd'hui, les commentaires de Rashi de la Torah et du Talmud euh, sont très régulièrement utilisés par les rabbins modernes. Donc euh, Rashi est un personnage fondamental du judaïsme du Moyen-Âge mais du judaïsme aujourd'hui encore. Et donc Rashi vivait à Troyes dans les années où la première croisade a eu lieu. Cette première croisade a été prêchée en 1096 et euh, sur la route, on sait qu'il y a eu quelques exactions, quelques massacres de Juifs en Allemagne, en Hongrie. Et ces massacres sont revenus évidemment à l'oreille des euh, nobles et des princes euh, en France. Donc Hugues de Champagne, euh, comte de Champagne, a appris que les premiers croisés, donc ceux de la croisade des Gueux, tuaient des Juifs sur la route et ils se devaient d'être extrêmement vigilant par rapport au sort de Rachid III, donc le plus grand érudit juif qui vivait dans sa ville. Donc Hugues de Champagne a accueilli Rachid III en sa cour de Troyes, et c'est à partir de là qu'il a fait sa connaissance. Et donc là on est en 1096-1097, et Hugues de Champagne va donc être proche de Rachid III jusqu'à la mort de ce dernier en 1106. Donc, pendant plusieurs années, 7 à 8 ans, Hugues de Champagne a eu l'occasion d'écouter Rachid, d'entendre ses enseignements, d'entendre ce qu'il pouvait penser du christianisme, d'entendre sa version de l'histoire de Jésus. Et donc, évidemment, par ce biais-là, Hugues de Champagne a eu également l'occasion de se poser quelques questions. On en a d'autant plus la preuve que euh, Hugues de Champagne était en lien avec l'abbé de Cîteaux, abbaye de Cîteaux qui avait été fondée dans les mêmes années, et cet abbé de Cîteaux était donc euh, Étienne Harding à ce moment-là, il y a eu deux autres, il y a Robert de Molem et puis un autre, mais Étienne Harding va faire venir en 1105, je pense, plusieurs moines d'autres régions qui connaissaient l'hébreu. Donc Étienne Harding va faire traduire des textes euh, depuis l'hébreu jusqu'en latin et en français. Et très précisément euh, après le moment où Hugues de Champagne, Comte de Champagne, fait la connaissance de Rachid III. Et euh, également en 1104, Hugues de Champagne va faire son premier voyage avec Geoffroy de Saint-Omer et Hugues de Pin. Là, il y a un débat sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo. Je pense pour ma part que Hugues de Pin est le pseudonyme de Hugues de Champagne. Ce qui doit nous mettre la puce et l'oreille est notamment le sceau des Templiers, qui est exactement le même que celui de Hugues de Champagne, mais avec deux cavaliers au lieu d'un. Il y a d'autres indices notamment la question de l'expiation des péchés qu'on va retrouver dans différents courriers mais encore une fois je ne veux pas alourdir cette vidéo aussi je ferai une prochaine sur ce sujet-là. Donc néanmoins on voit donc par l'intermédiaire des relations duc de champagne que le judaïsme là encore a pris une certaine importance dans la réflexion de ces personnages-là. Et donc Hugues de Champagne va aller en Terre Sainte en 1104, en 1114 et va se faire templier en 1126. Et à chaque fois, donc les voyages, c'est avec les cofondateurs de l'ordre du Temple. Vous voyez, effectivement, hein, on, on se perd un peu dans, dans, dans tous ces liens entrecroisés, euh, c'est le cas de le dire d'ailleurs, entrecroisés, euh, mais euh, tous ces liens nous amènent à penser euh, de façon absolument certaine que euh, Hugues de Champagne, les Templiers, eux le judaïsme euh, ont des choses à voir entre eux, bien entendu. Donc si l'on reprend les liens entre ces différents personnages, on a la certitude que Eudarpin était lié à Hugues de Champagne, à la fois dans son enfance et à la fois au retour de captivité. On a également la certitude que Eudarpin a été lié à l'émir de Babylone à la fin de sa captivité. Eudarpin était lié aussi au roi de France puisqu'il lui a vendu ses terres, à au pape puisqu'il est passé voir au retour de captivité et à l'empereur latin de Constantinople puisqu'il lui doit sa libération et qu'il est passé lui rendre visite euh, sur, euh, sur le chemin du retour vers l'Europe. Voilà pour Eudarpin. On a la certitude que Hugues de Champagne et Rachid III se connaissaient très bien puisque euh, Hugues de Champagne a protégé Rachid III en la cour de Troyes. On a également la certitude que Hugues de Champagne connaissait très bien les fondateurs des Templiers, Geoffroy de Saint-Omer et Hugues de Pain, il est allé au minimum deux fois avec eux en Terre Sainte en 1104 et en 1114, et qu'il les a rejoints en 1126 pour se faire lui-même Templier. Donc les liens que nous venons de tisser entre ces différents personnages nous permettent Démettre cette hypothèse qu'ils euh, avaient tous un intérêt important pour euh, le judaïsme, au minimum, l'islam également, très probablement, et que euh, la petite expression l'apsite exilis de Wolfram nous indique que euh, les Templiers, donc Hugues euh, de Champagne a rejoint en 1126 et dont il était très proche des fondateurs, qui j'en ai très très probablement lui-même l'instigateur, mais ne pouvait pas les rejoindre parce qu'il était marié à ce moment-là, donc il a dû attendre de répudier sa femme pour pouvoir rejoindre les Templiers. Mais euh, donc là on a vraiment un faisceau d'indices évident qui nous prouve que euh, cette proximité entre christianisme et judaïsme existait bel et bien, et qu'on pouvait la considérer comme une forme de reniement, donc, ce qui explique ce lapsite ex-ilis. Ex-ilis de ceux-là, donc ex plus loin ilis, mais également ex en un seul mot, les chétifs, qui pourrait donc être une référence euh, en langue des oiseaux, en jeu de mots, à d'arpin qui est un des six personnages de cette fameuse chanson des chétifs, dans laquelle, justement, on nous explique le lien qu'il a eu avec l'émir euh, de, de Babylone, le fait qu'il en a été très proche, le fait que euh, ces personnages ont combattu à son service. Donc là... Euh, le grain d'or de Douai est beaucoup plus long dans cette euh, histoire-là, puisque je vous dis, hein, il a 900 vers concernant l'histoire de Eudarpin euh, en Terre Sainte, hein, alors que Hordéric Vital ne fait que citer brièvement euh, sa captivité, sa libération, en, en une soixantaine de lignes. Pour conclure, il me faut vous dire que la chanson des chétifs nous donne également quelques autres indices de la proximité de Darpin avec cette histoire templière et avec la géographie sacrée dessinée sur la France. En effet, dans cette chanson des chétifs, les aventures de Darpin sont également celles de trois chevaliers picards et celle de l'abbé de Fécamp et de l'évêque de Forrois, Forrois qui est aujourd'hui le Forez, et donc il s'agissait de l'évêque de Feur, Feur qui est une ville près de Montbrison. Il se trouve que dans l'œuvre de géographie sacrée dessinée par les Templiers sur la France, est la ville de Saint-Just-la-Pendue. Saint-Just-la-Pendue, donc en Forez, et dans cette ville se trouve une chapelle qui s'appelle Notre-Dame-de-Liesse, qui a été construite euh, au XIIe siècle et qui fait référence à des captifs qui se sont euh, échappés de Terre-Sainte, euh, et ces captifs ouais, atterri à cet endroit-là. Donc en gros, on a là euh, quelque chose qui nous rappelle très fortement l'histoire euh, de ces captifs, de ces chétifs, euh, libérés par un émir musulman et qui reviennent en Europe. Autre élément, autre personnage hein, de ces chétifs est l'abbé de Fécamp. Donc, On a donc la preuve hein, que Eudarpin connaissait l'abbé de Fécamp de ce moment-là. Eudarpin lui-même, donc mari, époux de Mao de Sully, n'a pas eu de descendance, mais par l'intermédiaire de sa belle-sœur, euh, qui elle, était mariée au fils cadet de euh, la cour de Blois, qu'il s'agissait de Guillaume euh, de Blois, Guillaume de Blois euh, va épouser donc euh, la sœur de Mao de Sully et vont avoir des enfants. Et parmi ces enfants, plusieurs générations euh, vont donner des moines à l'abbaye de Cluny, et donc certains vont avoir des responsabilités hautes, puisque l'un va devenir abbé de Fécamp, l'autre va devenir archevêque de Bourges, euh, l'autre va être archevêque de Paris, donc euh, cette famille de ce Sully va quand même avoir euh, un certain nombre de personnages religieux de très très haute envergure, et tous d'une façon ou d'une autre, faut contribuer aux œuvres des géographies sacrées sur la France. L'un en suivant les travaux de Notre-Dame de Paris, l'autre en finançant et en démarrant les travaux de la cathédrale de Bourges, et Henri de Sully à Fécamp va prétendre avoir découvert la relique du précieux sang du Christ en faisant des travaux dans l'abbaye de Fécamp. Donc ce que l'on en conclut, c'est qu'autour de Darpin se trouve tout un faisceau de faits, de personnages, de lieux euh, qui composent les deux œuvres de géographie sacrée dessinées sur la France. En plus, la ville dont il était le Seigneur se trouve très exactement au centre de l'étoile à six branches dessinée sur la France. Je pense que là, vous avez quand même suffisamment d'éléments pour pouvoir vous dire que ce lapsite exilis concernait très probablement les chétifs et le reniement des dogmes de l'Église de Rome par choix d'une dimension plus proche de la cabale, plus proche du judaïsme. L'ensemble des révélations que je vous fais dans cette vidéo vont apporter de l'eau au moulin de ceux qui considèrent encore aujourd'hui les Templiers comme des hérétiques, ayant donc bien mérité ce qui leur est arrivé. Je pense notamment à certains catholiques intégristes ou traditionnalistes. Qui vont considérer effectivement que tout ceci nous prouve que les Templiers reniaient le Christ, reniaient le fait que le personnage de Jésus était le Fils de Dieu incarné. Effectivement, c'est pas tout à fait impossible. Et, et de fait, nous avons là suffisamment d'indices pour pouvoir affirmer qu'ils étaient proches de la cabale, du judaïsme et également un peu de l'islam. Mais Peut-on les emblâmer Effectivement, cet ordre du Temple était sans doute un ordre qui cherchait à comprendre les liens entre les différentes doctrines, les liens entre les différents peuples. Et s'ils ont combattu en Terre Sainte, ils ont également pris le temps de comprendre les cultures de chacune des religions, les philosophies qui les entouraient, les différents dogmes et le projet auquel ils ont donné naissance qui était quand même un projet absolument extraordinaire, puisque euh, il y a quand même eu pas loin de 9000 commanderies, dit-on, en Europe, hein, près de 1000 commanderies en France, et qu'ils ont développé en l'espace de deux siècles un ordre qui avait une richesse économique, une puissance militaire et financière absolument colossale, plus importante que la totalité des, des rois de l'époque. Et donc, le projet qui était derrière tout ça était celui d'une « Respublica Christiana », en ce sens, la république chrétienne, hein, c'est-à-dire que, déjà, ils étaient porteurs de ce qu'on pourrait nommer un nouvel ordre mondial, pour l'époque, qui était un ordre républicain euh, qui s'opposait, bien entendu, à l'absolutisme des rois, euh, de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et très probablement celui du pape, en tout cas du pape de Rome. Donc, euh, certains pourront dire que, ben oui, c'était les premiers mondialistes. C'est assez vrai, sauf que qu'ils euh, faisaient vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, et qu'il n'y a donc pas grand-chose à voir avec les mondialistes d'aujourd'hui. Peut-être peut-on considérer que les arrière-plans, euh, des projets modernes de nouvel ordre mondial euh, se basent sur un certain nombre de mêmes sujets, symboliques et occultes. Euh, mais bon, il faudrait développer ceci pour être bien plus précis. Mais pour revenir à, à, à l'ordre du Temple, euh, il est certain que euh, leur suppression a été liée au fait qu'ils étaient porteurs d'un projet très différent de l'absolutisme de l'époque et qu'ils avaient les moyens de le réaliser petit à petit. Voilà, tout ce que vous venez d'apprendre nous montre qu'ils s'intéressaient aux liens possibles entre les différentes religions, qu'ils ont marqué la France des symboles de ces différentes religions et que, de ce fait, la France est porte flambeau de quelque chose, d'un message, particulièrement moderne. En ce sens, c'est intéressez-vous au lien entre vos différentes religions. Retrouvez le sang du spirituel, peut-être en éliminant les différentes oppositions dogmatiques, les oppositions de surface, pour retrouver le lien à l'intérieur de vous. Et c'est ce que nous dit la croix des anges. Hein, la croix templière, c'est ce que nous dit le lien avec l'arbre de vie, l'arbre des séphirotes, et les différentes sphères qui décrivent les, les fonctionnements humains et les étapes du cheminement spirituel, étapes du cheminement spirituel qu'on retrouve inscrites de façon subtile sur la France par l'intermédiaire du testament spirituel des Templiers. Voilà, cette vidéo a été longue, euh, sans doute un peu décousu. Vu sa densité, vous comprenez, j'imagine, la raison pour laquelle j'ai mis de nombreux mois avant de euh, la finaliser, et euh, sans doute aurait-elle pu être plus claire, plus précise, euh, moins détaillée, mais voilà, j'ai souhaité à un moment quand même vous faire part de toutes ces informations car elles me paraissent évidemment excessivement importantes pour la compréhension de ce lien entre l'œuvre templière et l'époque que nous avons à traverser aujourd'hui, qui est celle de la compréhension du fond des choses et d'un retour vers la spiritualité plutôt que des combats de surface.